Konnichiwa minasan, c'est Mémoire de Lége. Bah merde, j'ai oublié de me coiffer, moi. Bah remarquez, c'est pas si mal que ça, finalement. On joue aujourd'hui à Super Mario Odyssey. Et oui, regardez, je tiens enfin cette dernière console de Nintendo qui a fait surprendre pas mal de monde. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va pas faire de let's play, hein, comme je l'avais fait du temps de Shenmue sur Dreamcast. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler du Nintendo Direct et vous donner mon opinion sur ce qui a été les jeux marquants pour ce marquant et plutôt à venir pour l'année 2018 sur Nintendo 3DS et Switch. C'est parti va commencer par la catégorie Nintendo 3DS avec un jeu que j'attends impatiemment et qui sortira en fin juillet 2018 c'est le futur WarioWare Gold hein, qui je rappelle est une base plutôt une parodie des Mario Party et on va retrouver toujours des épreuves complètement loufoques comme dérouler du papier toilette, arracher des pansements des poils ou encore des mini-jeux d'origine à la sauce Wario comme des Balloon Fight, euh, des Dr. Mario ou encore des Super Mario puisque ça fait partie bien évidemment des grands classiques de la NES. Ensuite parlons de Pikachu Detective parce que c'est un jeu qui m'a un petit peu interloqué notamment avec la voix du personnage on retrouve bien évidemment les Pokémon de base de la première génération. Personnellement moi j'ai arrêté Pokémon à la première parce que déjà quand j'étais gamin, la deuxième génération j'ai pas pu la et puis quand j'ai vu que c'est parti en couille direct euh, Je pense que c'était le bon moment d'arrêter Mais bon après qui vous dit que ça sera un mauvais jeu Moi je pense que partir, dériver un petit peu comme les Mario ou les Sonic Dans un monde un petit peu différent ou dans un style différent Moi je pense que ça peut être une très très bonne idée Donc moi je dis pas banco, je dis pas non non plus Mais je, je pense que ça pourrait être sympa à voir A voir à la suite les réactions des autres YouTubeurs et autres... Journaliste de jeux vidéo. Ensuite, je ne vous cache pas que j'ai été énormément déçu par une remasterisation de Luigi's Mansion sur Nintendo 3DS. Moi, personnellement, j'attendais le 3 sur Switch. Pourquoi remasteriser un jeu alors que graphiquement sur GameCube, euh, les, les, le design et les graphismes sont bien meilleurs que sur 3DS Mis à part qu'il y aura une carte en plus euh, sur la version 3DS. Voilà, moi j'étais déçu, je trouve ça un petit peu dommage de, de faire un jeu comme ça. Voilà. Voilà la catégorie 3DS qui m'intéressait, maintenant on va passer du côté Switch, puisque maintenant je viens de l'acheter, même si je vous cache pas que j'ai déjà euh, Ultra Street Fighter 2 et que j'ai déjà acheté Bomberman, comme c'était déjà en promo, donc du coup il fallait en profiter. Je suis bien content de retrouver un bon Mario Tennis avec le Mario Tennis Ace. Moi je me souviens quand j'étais gamin, j'y avais joué du temps euh, sur Game Boy Color, donc c'était vraiment, euh, vraiment en fin de vie, euh, vraiment en fin de vie de console avant que la Game Boy Advance euh, ne sorte, c'est-à-dire euh, fin, fin juin, début juillet. Et quand on pense que maintenant on peut casser des raquettes ou encore rattraper des balles qui sont irratrapables, euh, qui n'a strictement rien à voir bien évidemment avec le fameux Virtua Tennis euh, qui était sur Dreamcast ou encore sur Arcade, euh, moi je pense que ce titre peut être vachement intéressant et du coup euh, on remet un petit peu au goût du jour le, le jeu de tennis. Et je dis banco. Ensuite parlons un peu RPG parce que, c'est peut-être une catégorie de jeu que je n'apprécie pas énormément, même s'il y a des jeux qui sont quand même sympas, notamment Chrono Trigger qui reste mon RPG préféré. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup interloqué, notamment sur le titre Octopath Travelers, c'est la jaquette euh, la jaquette proposée pour la Switch. Je, je trouve que la jaquette du jeu est euh, totalement vide. Voilà, c'est sobre, c'est strict, alors que d'habitude, elles sont toujours plus vivantes. De voir notamment les Secret of Mana, les Chrono Trigger, enfin, qui reste mon jeu préféré. Ou encore, pour moi, l'une des plus belles jaquettes qui est réalisée, Squaresoft, ce hein, qui est devenu Square Enix. Romancing Saga, qui était sorti en 1995 sur Super Nintendo. Bien sûr, on n'oublie pas les Kingdom Hearts et autres RPG dans, dans, dans la lignée. Et ce qui est assez, ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart des RPG, et je le remarque assez souvent, c'est que tout tourne en règle générale sur le Moyen-Âge et là on a... n'est on pas non plus dans la Renaissance mais on est sur quelque chose d'un peu plus à jour et pour une fois c'est bien, ça risque d'être intéressant en plus d'habitude les RPG sont toujours vus du dessus et là ça sera vu de côté donc euh, comme un bon vieux genre de dire, comme on a connu à l'époque Point un jeu indé je pense que ça va être plutôt sympa Bien évidemment je ne peux pas passer à côté sur ce qui va être le jeu de l'année 2018 Enfin, j'espère. Le nouveau Super Smash Bros. 5 qui sortira euh, en cette fin d'année 2018 et qui m'a l'air d'être très prometteur. Quelle sorte de nouveaux personnages pourront voir euh, Moi, j'espère au moins voir un Tails ou un Knuckles euh, dans la série des Super Smash Bros. puisque je rappelle que Sega a été racheté par Nintendo, mais qui continue à faire des jeux de leur côté. Et donc, je pense, moi, Super Smash Bros. pourrait être un excellent jeu et j'attends très impatiemment sa sortie. Et voilà, c'est ici qu'on se quitte, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas de me lâcher un gros pouce bleu de lâcher votre commentaire et de vous abonner c'est très important on se retrouve pour une prochaine vidéo en vrac peut-être, d'ici là portez-vous bien à la prochaine, sayonara tomonashi